Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de méditation guidée, forte et solide. Notre solidité, qu'elle soit psychique, nerveuse, physique ou encore émotionnelle, est souvent mise à rude épreuve. Le stress oxydatif, le tabagisme, une mauvaise alimentation, la pollution surmenage ou encore les champs électromagnétiques qui nous entourent puisent dans nos réserves d'énergie et de vitalité au quotidien. Et c'est toute notre immunité qui en fait les frais. On se sent épuisé, dépassé, on n'arrive plus à suivre et on attrape tous les petits maux de saison. rhume, angine, virus en tout genre, et plus vous tombez malade, moins votre immunité remonte. Et c'est la fatigue qui s'installe durablement. Avec cette méditation guidée, je vous propose le temps d'une séance de vous sentir fort, forte et solide, pour pouvoir renforcer vos énergies durablement et ainsi bénéficier d'une meilleure immunité. Comme d'habitude, si vous m'écoutez en journée, je vous propose d'allumer votre bougie, d'observer ses couleurs, les plantes qui la composent, de voir sa flamme qui danse, et d'humer ses parfums, sur quelques respirations pour vous en imprégner. Mais si vous m'écoutez le soir au coucher, alors je vous propose simplement de la sentir, de laisser monter en vous ces parfums très agréables de teint d'Eucalyptus, de Ravinsara. Et je vous invite à vous installer confortablement, à prendre le temps de trouver la position la plus agréable pour vous, que vous soyez assis, assise ou allongé. Et commencez par ressentir les points d'appui de votre corps sur le support qui vous accueille. Peut-être l'arrière de la tête. Le dos, vos bras, vos mains posées sur vos cuisses ou sur votre matelas si vous êtes allongé, votre bassin, vos jambes et vos talons et vos pieds. Relâchez d'abord votre tête, ressentez votre tête, sa forme, son poids qui repose sur votre cou, ressentez votre cuir chevelu, puis vos cheveux. Laissez la peau de votre crâne se détendre, comme si une chaleur très douce l'enveloppait. Laissez cette détente se diffuser autour de vos oreilles. Remontez le long de vos tempes et relâchez votre front. Vos sourcils, les ailes de votre nez, puis vos pommettes, vos joues, et relâchez votre mâchoire, desserrez vos dents, laissez votre langue se poser naturellement dans votre bouche, sans forcer, sans tension. Déglutissez librement pour relâcher la gorge. Et prenez conscience de votre tête et votre visage agréablement détendus. Puis vous laissez aller votre détente, votre chaleur très douce dans votre cou. Dans votre nuque, votre trapèzes, vos épaules, le haut des bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains jusqu'au bout de chacun de vos doigts. conscience de vos membres supérieurs agréablement relaxés. Calme. Et vous laissez aller ce calme, cette détente dans votre dos. Relâchez toute votre colonne vertébrale de vos cervicales jusqu'à la pointe de votre coccyx détente détendez les grands muscles dorsaux vos muscles lombaires relâchez votre cambrure dos qui s'étale, qui s'élargit, comme s'il ne faisait plus qu'un, avec le support qui vous accueille, relax, et prenez conscience de votre dos, agréablement détendu, Laissez votre détente gagner votre buste, ressentez votre cage thoracique, observez quelques instants votre respiration, votre souffle qui descend dans vos poumons puis dans votre ventre. Sentez vos côtes qui s'ouvrent quand vous inspirez, et qui se referment quand vous expirez. Votre ventre qui se gonfle à l'inspire, et qui se dégonfle à l'expire. Laissez aller la détente. Dans votre abdomen, sentez votre ventre qui s'assouplit, qui se relâche totalement. Et laissez aller votre détente dans votre bassin. Relâchez vos hanches, vos muscles fessiers. Votre périnée et prenez conscience de votre buste totalement détendu agréablement relâché relâché. Laissez flotter cette détente dans vos jambes à présent, guidez-la pour qu'elle détende vos cuisses, vos genoux, vos mollets et vos tibias, vos chevilles et vos pieds de vos talons jusqu'à la pointe de vos orteils relax prenez conscience de vos membres inférieurs détendus parfaitement relâchés conscience de tout votre corps parfaitement relaxer, amener tout au bord du sommeil dans un état de relaxation profonde et agréable. à présent d'imaginer que vous vous trouvez dans une clairière au milieu d'une forêt c'est une clairière très lumineuse une très belle lumière dorée se reflète à la cime des arbres qui l'entourent. C'est une lumière très douce, de printemps, le moment où la sève remonte dans les arbres, pour qu'ils retrouvent leur vitalité, entrée dans cette image, Observez ce paysage, observez les nuances de vert, vert tendre, vert foncé, ce vert qui contraste avec ce ciel très lumineux. Sentez l'herbe sous vos pieds, Ressentez les parfums de cet endroit, des odeurs de mousse, de bois, peut-être de champignons. Et laissez venir à vous les sons, tous les bruits, le chant des oiseaux. Des feuilles qui craquent au sol peut-être pouvez-vous entendre d'autres animaux laissez-vous gagner par la sérénité qui se dégage de cet endroit Il y fait une température très agréable, presque enveloppante. Peut-être même pouvez-vous ressentir cette température sur votre peau, comme une légère brise sur votre visage ou un souffle tiède, je ne sais pas. Et puis dans cet endroit, vous repérez un arbre, c'est un arbre différent des autres, un chêne centenaire, il retient toute votre attention car il semble plus fort, plus haut que tous les autres. ses branches sont plus massives approchez-vous de cet arbre sentez son écorce sous vos doigts touchez ses feuilles ressentez sa solidité l'énergie qu'il dégage vous vous sentez immédiatement à l'abri comme protégé sous cet arbre centenaire et vous allez porter attention à vos pieds Imaginez que dans cette forêt, de vos pieds sortent des racines vigoureuses qui s'enfoncent dans le sol où vous vous trouvez. Sur vos inspirations ses racines grandissent et grossissent et sur vos expirations elles s'enfoncent un peu plus dans le sol c'est très bien, poursuivez ainsi vos racines très fortes s'enfonce dans cette terre une terre pure sans pollution sans énergie négative vous êtes en toute confiance et c'est à présent vos jambes qui deviennent solides comme si elles se transformaient en tronc d'arbre vous devenez cet arbre à l'image de celui que vous voyez devant vous ressentez toute cette force dans vos jambes l'énergie qui y circule puis imaginez une lumière rouge remonte en vous, elle part de votre voûte plantaire, remonte dans vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, jusqu'à votre périnée. Elle remplit votre chakra racine, ce centre énergétique se trouvant entre vos jambes, au milieu de votre périnée. Et vous allez développer cette énergie rouge, la faire grandir en vous. Sur vos inspirations, imaginez que la lumière rouge augmente, grandit, chargeant un peu plus votre chakra racine. Et sur votre expiration, le rouge lumineux se diffuse d'abord dans votre bassin, et dans votre ventre puis il remonte dans votre thorax et votre dos puis il remplit vos mains vos bras et vos épaules. Et enfin, ce rouge lumineux remplit votre cou puis votre tête. Vous vous sentez totalement rempli de cette lumière rouge cette force, cette vitalité et je vais vous proposer d'ancrer en vous cette force à mon signal sur une inspiration vous vous direz je suis rempli de vitalité je me sens solide vous retiendrez votre souffle quelques instants puis vous soufflerez lentement par la bouche pour diffuser cette sensation en vous c'est à vous Inspirez en vous disant mentalement je suis rempli de vitalité je me sens solide retenez votre souffle soufflez lentement par la bouche pour diffuser cette force partout à l'intérieur de vous. Appréciez quelques instants ces sensations très agréables d'être rempli de vitalité. Ans, vous allez focaliser votre attention sur la couleur vert comme le vert foncé des feuilles de chêne évoquant la puissance la longévité imaginez qu'au fil de vos respirations vos bras et votre tête qui se remplissent de ce verre, comme s'ils devenaient à leur tour les branches de cet arbre vigoureux, solide. Sentez cette énergie verte au contact de votre peau à l'intérieur de vous ce vert se diffuse dans tout le haut de votre corps de votre tête jusqu'à votre chakra du cœur Imaginez maintenant que votre tête et vos bras devenus branches s'élèvent, grandissent en direction du ciel sentez-vous grandir comme pour absorber la lumière et l'oxygène comme si une lumière blanche et dorée directement par le sommet de votre crâne, à l'intérieur de vous, pour fixer cette vitalité. Pour purifier les derniers résidus, nettoyer les mauvaises énergies. toute cette lumière blanche et dorée coule à travers vous à présent. Comme si elle effectuait un parcours dans une forme d'infini. Cette forme de 8 qui ne s'arrête jamais. De votre Jusqu'à vos pieds, cette énergie blanche et dorée circule, harmonisant vos énergies du bas du corps et celles du haut du corps, faisant de vous un arbre ancré profondément dans le sol en lien avec l'air et la terre vous rendant solide stable toute cette force ressentie et apportée par cette lumière blanche et dorée circule en vous elle se répand sous votre écorce, dans chacune de vos feuilles, ressort par vos racines, ressort par vos feuilles, vous ne faites plus qu'un, avec cette énergie et cette nature. Puis le temps change. Le vent se lève, vous restez tranquille dans la sérénité, le vent souffle plus fort mais vous restez debout, bien ancré dans cette terre où vous puisez l'énergie vitale qui vous remplit, vous ne cédez pas. vous respirez calmement, plus vous vous sentez fort, forte, et c'est toute votre vitalité rouge en bas du corps et votre énergie verte en haut du corps qui deviennent plus lumineuses comme plus réactives pour circuler dans votre corps. Une façon infinie également, pour vous soutenir et se régénérer en même temps, afin que vous ne manquiez jamais de force et d'énergie, imaginez que vous tracez ce 8, cet infini sur toute la forme de votre corps de la tête jusqu'à vos pieds tout va bien vous traversez la tempête dans le calme sans vous épuiser vous faites confiance à votre corps vous ne faites qu'un avec votre force vitale le soleil est revenu à présent vous êtes debout Toujours rempli d'énergie. Certes, cette tempête a pu vous éprouver, vous affecter, mais vous restez solide. Ancrez en créant vous cette sensation de force. par le nez en vous disant je suis fort forte et solide et soufflez par la bouche pour diffuser cette solidité en vous bravo c'est très bien Retrouvez votre respiration naturelle. Cet arbre dans la tempête est à l'image de votre immunité et de votre système nerveux face à tout ce qui peut les agresser de l'extérieur et de l'intérieur. Plus vous les soutiendrez, plus vous vous sentirez solide. Prêt ou prête à tout affronter, souvenez-vous que vous détenez en vous ces capacités d'immunité, de solidité, vous pouvez les activer dans votre quotidien. Il vous suffira pour cela de repenser à votre mouvement d'infini à vos couleurs rouges et vertes puis blanches et dorées de dessiner cet infini peut-être dans votre tête pour réactiver cette sensation et cette capacité de force vitale en vous laisser partir cette image d'arbres, de forêts, de clairière, de revenir peu à peu à votre réalité. Et si vous avez écouté cette séance avant de vous coucher, alors peut-être que vous n'avez rien à faire d'autre de vous laisser plonger dans un sommeil profond et réparateur. Mais si vous m'écoutez en journée, alors je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration, à souffler fortement pour vous dynamiser, à bouger lentement vos mains, vos pieds, à vous étirer, à bailler peut-être, Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux.